Bonjour, je fais partie d'un réseau d'échange de services qui vient de se créer à Saint-Julien en Genevois et qui s'appelle L'Accorderie. Et donc c'est un système d'échange de services et où l'unité de valeur c'est le temps. C'est-à-dire qu'une heure de secrétariat, une heure pour écrire une lettre, ça équivaut à une heure. Euh, pour laver les vitres ou euh, dépanner le, un ordinateur. Donc simplement, il y a une liste de services qui sont proposés euh, qu'on peut euh, soit donner, soit euh, recevoir. C'est un système très simple. Et voilà. Donc Ça, ça vient d'être créé à Saint-Julien, je le vois. Et donc euh, toutes les personnes qui ne sont pas trop loin de Saint-Julien, qui sont intéressées par ce projet, peuvent venir. Euh, je vous parle depuis Alternatiba, sur la plaine de Planpalais. Merci.